Donc euh, ici on est donc en zone Tchirach, hein, c'est une zone herbagère, hein, à la limite de l'Aisne-Ardennes-Nord. Donc on est sur une exploitation toute en herbe, hein, il n'y a, a que des prairies naturelles, sur une surface de 68 hectares. Alors niveau culture, donc on, culture on, on élève des vaches laitières, 45 vaches laitières et après il y a quelques vaches allaitantes et il y, a un, il y a un lot de bœufs finis à l'herbe. Et donc accouplé à, à ça, il y a 8 hectares de prévergés haute tige, en mode biologique. D'accord. Voilà. Les animaux, ils, sont, ils ne sont pas en vieux Non, les animaux ne sont pas en mode biologique. Je, je n'ai pas les surfaces nécessaires pour pouvoir convertir le troupeau. C'est un, une exploitation classique de la tirage euh, en termes de euh, type de production euh, par... Type de production, euh, oui, sauf les vergers, parce que les vergers, il n'y a plus personne euh, qui en a. C'est vraiment, on est quelques-uns sur la tirage, vraiment. Hein, parce que dans, dans, y a, dans le temps, il y avait une, une cidrerie à Vervin Et il y a eu beaucoup de, de pommiers en tirage, mais euh, au niveau des années 70-80, quand il a fallu moderniser, euh, produire tout ça. Les gens, ils ont coupé tous les pommiers. Euh, et puis la serrerie a fermé aussi. Donc euh, tout le monde a coupé les pommiers. Il n'y a que juste quelques vergers qui ont résisté. Et voilà. Donc, euh... Bon, sinon, la dominante quand même, l'alimentation, c'est le maïs quand même, hein, par ici. Tout... On est quelques-uns pareils dans les villages. On est... Deux trois fermes qui restent à l'herbe puis tous les autres ils sont au maïs. Donc là ils ont du c'est de l'engrenage parce que derrière il n'y a plus assez d'herbe alors qu'on est obligé de les nourrir. Donc là il reste une dizaine de vaches mais il y en a une trentaine qui sont sorties. Là-bas, c'est un verger, Oui, là-bas, c'est un, <rire> un bastige aussi. Euh, c'est ça euh, moi, oui, moi. j'en ai pas beaucoup il y a 25 ans. Mais bon, il n'est pas en bio, il est en conventionnel là-bas. Mais ouais. bon, il va sûrement disparaître euh, l'année prochaine. C'est intéressant, ah. on peut... Euh, ah, oui, oui, mais ouais, il faudrait ouais, qu'on passe ça. de l'autre côté. Ouais. <rire>